Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Alors si vous êtes nouveau, je compte sur vous pour vous abonner, comme ça vous aurez toutes mes recettes, et moi, ben, ça me fait plaisir. Et pour la préparation d'aujourd'hui, on va faire euh, d'abord du poulet mariné à la libanaise, donc appelé shish tawur, et ensuite de la sauce à l'ail. donc pareil, c'est une préparation libanaise, un petit peu comme une mayonnaise. On commence dans un premier temps par euh, la marinade du poulet, on a besoin d'environ 200 g de blanc de poulet, on a besoin d'huile, de gousses d'ail un demi citron, des épices, donc une demi cuillère à chaque fois à café de paprika, curcuma, euh, poivre noir et une demi cuillère à café euh, de sumac, aïe séché et sel. Le sumac c'est une épice que vous trouverez dans les épiceries orientales. Une cuillère à soupe de fromage blanc, une cuillère à café euh, de concentré de tomate et une cuillère à café de moutarde. Je commence par retirer tout le gras des blancs de poulet et ensuite les découper en petits cubes de 2 cm environ. Et après, je récupère tous mes petits cubes et je vais les déposer dans un récipient. Je verse ensuite sur le poulet 2 à 3 cuillères à soupe d'huile vierge ou d'huile d'olive si vous préférez et j'ajoute l'ail haché ainsi qu'un demi-citron pressé. Si vous n'êtes pas fan de citron, vous pouvez en mettre moins, mais c'est ce qui donne le bon goût au poulet. J'ajoute ensuite le fromage blanc, je mélange un petit peu et après j'intègre les épices. La moutarde et je termine avec euh, donc la tomate en conserve et je, je mélange bien le tout. Voilà, donc la marinade est terminée, on va filmer euh, donc le récipient avec le poulet et on va le laisser 12 heures au frigo de préférence. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le laisser 2 à 3 heures au frigo, ça reste bon, hein, même si c'est meilleur quand on laisse une nuit entière. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc moi, euh, pour le côté esthétique, j'ai choisi des brochettes. Voilà, donc j'ai préparé toutes les brochettes et ensuite j'ai préparé euh, donc une poêle chaude. Pas la peine d'ajouter de l'huile, il y en a déjà dans le, dans le poulet. Et je les ai fait cuire de tous les côtés. Donc en fait, il faut compter euh, environ 5 minutes de chaque côté. Voilà. La préparation du poulet est maintenant terminée. On passe à la préparation de la sauce à l'ail. Pour les ingrédients, il nous faut un blanc d'œuf, de l'ail, deux cuillères à soupe de citron, une cuillère à soupe de vinaigre, 100 ml d'huile vierge, un petit peu de sel et un robot mixeur. Je dépose le blanc d'œuf dans le mixeur et j'ajoute l'ail. Et ensuite, je mixe un petit peu. Alors attention, deux gousses d'ail, c'est très piquant. Vous pouvez mettre une demi-gousse d'ail, ça suffit largement. Je pense que les restaurants, de toute façon, mettent très peu d'ail. Et ensuite, on va ajouter euh, l'huile petit à petit, donc comme pour une mayonnaise. Donc, on ajoute l'huile, on mixe, on rajoute un petit peu d'huile et ainsi de suite jusqu'à épuisement euh, de l'huile. J'ajoute le sel, je mixe un peu et après, je fais pareil avec le citron et le vinaigre. Et je mixe encore le tout pour obtenir une jolie sauce à l'ail. Voilà, donc c'est terminé. Donc la, la, la, les préparations sont terminées. On va passer au dressage de l'assiette. Et voilà le résultat final du bon poulet bien acidulé avec sa sauce à l'ail. Alors je vous mettrai dans une seconde vidéo donc le pain si ça vous intéresse. Et pour ma part, bah, je vous dis à très bientôt. Et je compte sur vous pour vous abonner, commenter, liker. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.